Il n'y a rien de juste. Ni la vie, ni la mort. Mais grâce au Geôlier, le contrôle de notre destin sera enfin entre nos mains. Pauvre petit mortel! Votre devoir est cruel. Il va falloir faire mieux que ça Nombreux sont ceux qui ont péri. N'oublie jamais cette leçon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous allons mettre fin à tout cela. La lumière est faite de moi, même en cet endroit. <rire> Personne ne revient de l'antre. Et bonjour J'espère que vous allez bien, on se retrouve sur, euh, sur cette vidéo. Alors donc c'est un trailer, c'est une bande-annonce pour Shadowlands et euh, il va falloir en parler un petit peu parce que c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui est, je dirais, assez sympa, assez sympathique, même si ça nous apprend pas non plus des milliards de choses. Alors ça va être dur de pas spoiler donc je vais essayer de spoiler mais un petit peu sans trop trop donner de détails mais on est obligé un petit peu d'en parler alors euh, tout d'abord bien sûr c'est du comme c'est un trailer comme c'est une bande annonce c'est fait avec pas mal de morceaux de cinématiques celles bien sûr que j'ai déjà analysé du, du pré patch il y en aura d'autres du pré-patch, qu'on va revoir aussi, et euh, certaines qui sont euh, des cinématiques que j'ai déjà, euh, déjà captées concernant Shadowlands, qui nous manquait, puisque j'ai pu jouer à la bêta, euh, donc avoir des placeholders, qui étaient pla donc, en gros des cinématiques manquantes qui nous étaient marquées, et euh, du coup là j'arrive à les remettre dans le contexte. Donc on va essayer de faire une version au départ sans spoiler, euh, même s'il y aura un minimum de spoilers quand même mais c'est pas des gros gros spoilers. Donc euh, là-dessus vous en faites pas. Alors déjà, euh, mmh. on nous montre ça c'est intéressant, c'est euh, Danuser donc euh, le lead narratif le, le, le grand euh, pont on va dire du Lord Warcraft qui avait dit que de toute façon le plan de Sylvanas, on en aurait on aurait beaucoup plus d'infos au début euh, de Shadowlands donc ça à mon avis c'est un extrait d'une cinématique, enfin ce qu'elle dit, hein, ce qu'elle dit pas, euh, pas le passage avec Bolvar, ça vous avez vu que c'est bien sûr, euh, la vidéo du pré-patch que j'ai déjà analysée, hein, évidemment avec ses euh, deux bras droits tout à fait logiques, de que sont Nazgrim et Whiteman, on ne reviendra pas dessus. Mais du coup ce qu'elle dit par contre, euh, il n'y a pas il n'y a rien de juste. De juste. Hmm. Ni la vie, ni la mort. Mais grâce au geôlier, le contrôle de notre destin sera enfin entre nos mains. Voilà, donc ça, euh, bah, ça fait encore une fois écho, hein, je vous laisse la vidéo de debunkage sur Sylvanas, mais ça fait énormément écho, bien sûr, à ce que dit Sylvanas. Je veux dire, la première chose que dit Sylvanas quand elle se libère du Roi Lich et qu'on la contrôle dans Warcraft 3, c'est un truc, euh, quel y a, quelle joie y a-t-il dans cette malédiction, euh, la mort, blablabla, blablabla. C'est très Sylvanas, hein, c'est pas changeant, elle est très très vilaine. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, euh, je trouve que le texte est... Ben, correspond bien aussi encore une fois à Sylvanas en mode euh, voilà il n'y a rien de juste la justice ça n'existe pas, l'honneur tout ça ça n'existe parce que là il dit pas l'honneur mais en gros c'est un peu ça tout ce qui est justice et tout ça n'existe pas c'est des conneries euh, ni la vie ni la mort, il n'y a aucune justice nulle part euh, mais grâce au geôlier on va donc, grâce au geôlier le contrôle de notre, de notre destin, destin sera, sera enfin entre nos mains donc d'un côté ça montre son allégeance au geôlier mais de l'autre le sera enfin entre nos mains c'est très ambivalent je dirais c'est à la fois en mode ça peut donner l'impression voilà qu'elle sert le geôlier et du coup bah grâce à ça elle va pouvoir se sauver elle-même mais on connaît Sylvie on la connaît la petite Sylvie on sait on sait que elle fait jamais ça, il euh, y a toujours un intérêt personnel qui est très très fort et elle sert, pas, elle sert personne au final. Enfin, on sait qu'elle peut attendre même, euh, moi c'est depuis Vanilla je considère, mais qu'est-ce qu'il y a fou dans la horde Et il a fallu attendre 15 ans pour dire, bah oui en fait elle en avait rien à foutre de la horde. Donc voilà, c'est là-dessus. Euh, pour moi, ça ne change pas dans ma vision que j'ai de Sylvanas, pour moi elle va se servir du geôlier pour pouvoir échapper à son destin de, de souffrance. Mais probablement euh, trahir. J'ai de... déjà fait des vidéos là dessus Je pense, pas... pense, que... pense que ça continue dans ce... dans ce sens là Alors la cinématique j'y reviendrai dans la version spoiler Mais ça devrait être une cinématique soit qui arrivera au début euh, Soit au pré patch Soit, euh, soit pré patch Soit euh, tout simplement début Shadowlands On, on y reviendra petit... Alors je vais pas décrire plus la situation L'endroit je le ferai dans la version avec spoiler Mais euh, bon voilà là, là on nous présente le geôlier et ça va être un point noir, on va dire. Vous ne pas vous la mort va vous emporter. Alors, écoutez bien ça. Je vais le remettre, mais juste avant... Bon, on nous montre pas que c'est un grand intellectuel. Pour le moment, le joli hein. c'est le méchant euh, cataclysmique. Euh, cataclysmique, euh, la menace suprême euh, qui fait... Ah, ah, ah, ah, Insérer euh, dialogue de méchant ici. Mais faites attention à la voix et à ce qu'il dit. Bon. Je, je trouve que... C est, c est, alors, je suis désolé. Je vais devoir faire euh, écho à quelque chose. Un, un, Peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je vous vois. Il n'y a pas de vie dans le néant. Seulement la mort. C'est marrant, ça me rappelle un truc, ça. Je, je sais pas de d'où vient cet extrait, de, de quel univers, je, je sais pas trop. Passons. Mais bon, du coup, hein, euh, c'est marrant, il vient dans une terre grise et on entend un mec qui dit qu'il peut pas se cacher de ses yeux, enfin de lui, la mort, tout ça, tout ça. C'est marrant. Je, je, le parallèle, est... voilà. je ne m'attarderai pas plus, mais c'est marrant. Enfin, ça m'a vraiment choqué. Hein. Sur le premier visionnage, j'ai entendu ça et je fais... Ça me dit quelque chose Et en soi, en soi, qu'on s'inspire de ça, ce n'est absolument pas négatif ou mauvais. Je veux dire, Blizzard s'est toujours inspiré d'autres univers pour faire son truc. C'est quand même assez éloigné, même si on comprend le délire. Tant qu'il n'y a pas un gros œil rouge qui te regarde dans l'antre, bon, voilà, normalement, je pense que ça reste, ça reste assez fufu, mais... Le timbre de voix, les propos, la situation, ça m'a beaucoup fait penser à ça quand même. Alors là c'est intéressant. Il va, mais il va falloir faire mieux que ça, Nathanos, tout ça, tout ça. Alors Nathanos va être... Euh, donc là c'est un... Je sais pas, c'est difficile à dire la barre du spoiler. À fois un spoiler et pas un spoiler, mais cette cinématique c'est pré-patch. Et euh, du coup, bah, elle est dans la cinématique. Donc est-ce que c'est vraiment un spoiler en gros, bah, c'est dans le pré-patch. C'est dans le pré, -patch. Dans le pré -patch. je vais pas donner plus d'infos là, j'y reviendrai juste après dans la version spoiler. Mais voilà, c'est en gros une des cinématiques de fin de pré-patch. Alors un peu déçu, mais euh, la... La reine de l'hiver, je comprends toujours pas comment ça se passe parce que d'un côté, euh, d'un côté, elle articule pas. Même dans les quêtes de bêta, hein, des fois, elle articule pas, donc on la voit juste entendre avec sa voix euh, et sa voix éthérée là qui nous parle. Donc on se dit bon bah elle parle pas, comme dans comme dans le prémisse, enfin dans le dans les éternités. Et finalement là, elle ouvre la. Donc je sais pas, on verra Shadowlands quand ça sortira. Est-ce qu'elle bougera les lèvres ou pas ça, ça Vous pensera à moi quand vous le verrez. Et alors là on voit une cinématique de de dress je vous donnerai les infos après mais en gros, c'est des nobles de dress qui se battent entre eux donc la rébellion face à Denatrius, tout ça tout ça. Vous savez ce qui vous reste. Alors là le geôlier il parle à Tral, donc Tral, futur warlock, non je rigole, euh, du coup, <rire> je rigole, je rigole, il guinote l'avait dit, non pas du tout, euh, du coup le geôlier là vous savez ce qu'il vous reste à faire, je suis un grand méchant, je donne mes ordres à mes grands sbires, euh, là non plus ça le donne pas un côté incroyable, alors est-ce qu'il parle à Sylvanas, est-ce que c'est une cinématique où il parle à Sylvanas, j'aurais tendance à croire que oui, euh, mais peut-être qu'il parle à quelqu'un d'autre, on verra, on verra ce qu'il en est. Vidéo de flashback, donc est-ce que, là pour le coup je ne sais pas vraiment quand est-ce que ce sera, on verra. Nous allons fin. Alors là, c'est très intéressant. Tyrande qui affronte Nathanos. Nous On y reviendra dans la partie spoiler. À tout cela. Nathanos qui arrache la flèche qu'on vient de lui tirer. Nous allons mettre fin à tout cela. Nous allons mettre fin à tout cela. Ça, c'est super important. Euh, phrase de Sylvanas, nous allons mettre fin à tout cela. Pour moi, ça conforte toujours ma vision euh, que Sylvanas va... Euh, Va, va on va dire aider euh, les gens tout en cédant elle-même mais elle va aider les gens malgré elle on va dire malgré elle c'est pas son but final d'aider les gens mais ça va être le résultat secondaire l'effet secondaire ça va être d'aider les gens mais elle veut s'aider elle-même à la base pour moi c'est ça en fait le délire il y a plein de petits moments de cinématiques qui arriveront dans les différentes zones de congrégation donc Bastion, Maldraxus, Revendreth évidemment euh, et j'y reviendrai dans la partie spoiler et là on finit la lumière avec moi même en cet endroit donc là c'est Anduin qui parle et si vous avez vu la, la cinématique de d'enlèvement de, de, bah, il, il est dans l'antre <rire> Voilà petite ciné Voilà c'est le le joli qui présente sa zone, tout ça, tout ça. Donc voilà pour la partie euh, non-spoiler. Pas grand chose à se mettre sous la dent à part la, la petite phrase de Sylvanas. Et l'idée, c'est que c'est des cinématiques un peu prises à tous les, à tous les niveaux, on va dire, sur les, différents, les différentes zones. En gros, ils ont fait un grand mixte avec plein, plein, plein, plein de cinématiques qu'ils ont déjà. Et regardez, ça va vous donner envie. Partie avec spoiler maintenant, c'est parti. Du coup, on va pas essayer de faire une vidéo non plus trop, trop longue. Je sais, quand je dis ça, ça finit mal. Euh, alors, cette, cette cinématique, du coup, pour Sylvanas, pour moi, c'est soit. Euh, après la mort de Nathanos... Quoi Ah ouais, mais non, j'attaque direct, hein, j'attaque direct. Soit après la mort de Nathanos, soit euh, quand euh, on retrouve euh, Anduin dans l'antre et qu'il est torturé par Sylvanas et les forces du geôlier. Il euh, y a plusieurs play -solders. On sait qu'il y a un play à la mort de Nathanos face à Tyrande, justement, et on sait, euh, sachant que bah, si Nathanos meurt, normalement, il va dans l'antre, et l'antre est contrôlé par le geôlier et Sylvanas. Donc, sur le papier, en fait, c'est juste un transport pour Nathanos pour aller vers, direct dans l'antre. Donc, on ne sait pas, est-ce que ce sera la mort définitive de Nathanos, j'y reviendrai après, mais ce qui est intéressant c'est que là, euh, Anduin, enfin, Sylvanas parle à quelqu'un, euh, soit aux joueurs, soit, euh, enfin, pour moi l'absurde, hein, c'est que Sylvanas parle à Anduin, moi je, je suis plus penchant de la théorie comme, comme quoi elle parlerait à Anduin, euh, Eva est plutôt, je crois, euh, du côté, euh, elle parle à Nathanos, on verra, on verra, on verra, parce que ça peut tout à fait parler. Derrière on voit l'antre, là c'est clairement l'antre, l'ambiance avec le, le, le nuage orange, là je sais pas quoi, ça c'est l'antre. Donc est-ce qu'elle est à l'intérieur D'un autre côté, c'est assez ouvert quand elle parle à Anduin, donc ça pourrait donner l'écho, l'impression que c'est euh, qu'elle qu parle justement à Thanos. on verra. Les deux, pour moi les deux théories, peut-être que ça va nous surprendre et qu'elle parle à quelqu'un d'autre en fait, mais pour moi c'est soit Thanos, soit Anduin. Elle parle à l'un des deux. Mais comme elle dit nos mains, c'est vrai que ça pourrait être Nathanos. Bon là, alors là, c'est quand en fait, là vous voyez au fond, regardez, vous avez Trall ici, Bane ici et euh, Anduin au fond. C'est tout simplement... Euh... Et il y a Jaina aussi devant, je crois. Du coup, ça c'est tout simplement les quatre euh, qui ont été enlevés euh, dans la cinématique de l'enlèvement. Et euh, par notamment, bah, justement, vous le voyez ici, les entreliges. Et au final, eh bien, euh, le geôlier nous montre euh, ses, ses paires de boules à savoir son armée, hein, tout simplement, donc il y a une première boule ici, une première boule là, et il nous la montre, du coup, <rire> il nous la montre, et il nous dit, voilà, oh j'ai une armée incroyable, blablabla, et ça c'est en gros la fin de cinématique, ça de... c'est la fin de la période, de... c'est comme le rivage brisé à la Légion, vous arrivez sur le rivage brisé, vous prenez une grande branlée, il faut s'enfuir. En... Bah ça en fait c'est la cinématique à la fin où on va s'enfuir. Et vous voyez la pierre à l'arrière c'est celle qui va nous permettre de nous enfuir. C'est pour ça qu'il dit personne ne s'échappe de l'antre, spoiler, on s'échappe de l'antre. Euh, par contre les quatre autres ne s'échappent pas de l'antre à ce moment là. Donc il faudra aller les chercher, il faudra aller les retrouver. Mais euh, pour le coup, bah nous on s'échappe de l'antre. C'est d'ailleurs le... le notre surnom euh, quand on est dans les chats de l'antre, on est le mec qui est sorti de, de, de l'antre, c'est le, le sans entrave on appelle ça, euh, du coup là, c bon bah c'est les simétiques de Bane on s'en fout on a déjà parlé, alors ça c'est très intéressant puisque comme je l'ai dit dans la version non-spoiler c'est des rebelles de Denetrius, et euh, c'est trois personnes très importantes dans la campagne de Raven Dress, à savoir la conservatrice, alors moi j'ai pas fini la zone de Raven Dress pour me garder un petit peu mais je sais à peu près qui c'est, donc ça c'est la conservatrice, ça c'est Renatal, que je n'ai toujours pas croisé d'ailleurs, mais je le connais, euh, je, je n'ai toujours pas croisé dans la campagne, mais en gros lui c'est le, le leader de la résistance face à Denatrius, et celle, qu celle que je connais et que j'ai déjà croisée, c'est elle, qui est l'accusatrice qui faisait partie du conseil des nobles contre euh, Denatrius, et d'ailleurs je crois que Renatal en faisait partie aussi, et euh, l'accusatrice c'est celle qui, en gros lui va se sacrifier et va être euh, enfermée dans l'antre, pendant qu'elle va continuer à maintenir la résistance, mais en gros elle c'est la numéro 2, lui c'est le numéro 1 et l'autre c'était la numéro 3, euh, et en gros le numéro 1 et la oh. numéro 3 vont être, vont être enlevés, balancés dans l'antre, et c'était du coup le numéro 2 que, que vous voyez enlevé ici, qui pousse un cri absolument incroyable d'ailleurs, te... <rire> pardon, mais, euh, et du coup lui, enfin elle elle va être sauvée, et finalement elle va devenir la tête euh, qui va prendre, euh, enfin elle va résister contre Denetrius et elle va nous aider justement à libérer son maître. Notre devoir. Alors là c'est du coup la reine de l'hiver, je suis un peu déçu qu'elle a parlé avec ses petites lèvres, mais bon voilà, hein, tant mieux. On verra, on verra quelle sera la décision finale puisque je vais en reparler. Euh, et là elle parle à Bédelune. de Lune, lune c'est euh, la chef des fées nocturnes, en gros c'est l'une des leaders des fées nocturnes, et euh, bah, la reine de l'hiver lui parle et lui explique que le devoir est cruel, qu'il y a des sacrifices qui doivent être consentis. Ça fait écho bien sûr à la cinématique où on voit qu'elle sacrifie des bosquets donc elle sacrifie des vies pour en sauver plus non plus. Ah, elle est cruel. Et ça c'est très intéressant, c'est le pré-patch, euh, la zone c'est pas l'antre, parce que je vous ai dit orange pour être l'antre, tout à fait, mais non, ici c'est euh, les maltaires, hein, c'est d'ailleurs il a fait... y a un moulin à l'arrière, et c'est les fermes, la ferme dont Nathan... on connaissait Nathanos depuis Classique, depuis Vanilla pour ça, euh, Nathanos du coup dans les maltaires de l'Est... Euh, qui va résister, on, devait, on va le battre, on va essayer de l'affronter, et il va probablement avoir une cinématique où on, on, on, il nous éclate en gros. Ça. ça, il doit nous éclater. Euh, ça, c'est une des cinématiques de Sylvarden. bon, on oui, verra oui. ce que c'est. Alors, lui, c'est Aralon c'est celui que vous aviez euh, qui disait euh, « Pour mon basket !» Voilà, bah, c'est lui alors ça c'est Renatal, et là cette thématique est magnifique. Ouais. Renatal avec les épées spécifiques de Revendre's qui, se... qui bouffent en fait euh, l'anima de, leur, de leurs adversaires. Et du coup, eh bien ils chopent l'anima de la gargouille. Et la gargouille, elles sont animées avec de l'anima. Donc en gros, ils rebouffent l'anima, donc ils la retransforment en pierre. Ça je trouve ça, méga classe. Méga classe, pour le coup c'est vraiment méga classe. Bon comme je l'ai dit, euh, est-ce que le geôlier c'est... Euh... Peut-être que du coup, Nathanos à sa mort va arriver dans l'antre, Sylvanas l'accueille et le geôlier les prend de haut et leur dit « Bon bah maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire » et Sylvanas et Nathanos s'inclinent et font 8 mètres et, euh, et vont s'en aller. Ce reste et... à faire. Alors là c'est intéressant parce que du coup, là on voit encore on voit encore Nathanos devant la ferme. Ce qui est intéressant c'est que c'est la même ferme, donc c'est toujours les Malteurs de l'Est, c'est là où va se passer une des quêtes où il faudra les buter lors du pré-patch Nathanos. Et ce qui est intéressant c'est qu'on le voit se faire défoncer. Une flèche cale d'oreille et, et on voit s'il on, on voit tyrande pardon uh, tyrande toujours avec uh, hein, je vous laisse aller voir la vidéo sur, encore une fois ça fait 17 fois que je le dis mais la, la, la maladie enfin hein, pas la maladie mais le, le, le, le pouvoir de la guerre de la nuit qui la consume, allez voir la vidéo sur l'enlèvement uh, mais du coup on la voit oui. se battre et moi ça c'est un écho à moi ça c'est un écho à Warcraft 3 je pas encore la cinématique entière mais le fait que Nathanos quand il se bat contre nous il est en... Enfin, contre les aventuriers, il est en... Voilà, il fait jour. Enfin, c'est Maltaire de l'Est tout court. Et quand Tyrande se pointe, eh bien, il fait nuit. Si vous avez joué à Warcraft 3, le pouvoir de l'éclipse des lunes. C'était un pouvoir à feu de la nuit, donc assez puissant, qui permettait aux ailes de la nuit de se régénérer, etc. Et du coup, comme elle arrive, elle fait tomber l'éclipse de lune, c'est génial, je trouve ça génial. Donc là, on la voit avec son glaive, elle a arc plus glaive, visiblement, à l'ancienne, elle lui pète la gueule. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on pourrait dire bah c'est là qu'elle tue Nathanos, mais non, parce qu'on le voit arracher sa flèche, donc c'est pas là-dessus qu'elle tue Nathanos, mais très probablement après. Au passage, j'ai raté un point, parce que je voulais parler d'autre chose. C'est.. C'est pas là. Cette, cette, N'oublie jamais. N'oublie jamais cette leçon. Alors j'ai été regardé en vidéo anglaise pour savoir qui parlait, parce que ça, c'est pas la voix de Denatrius. Ça, Ça c'est Féodor Atkins, c'est le doubleur de Jafar c'est celui qui avait fait la guerre de Milan, etc. C'est l'un des meilleurs doubleurs français qui existe Il est monstrueux, Féodor Atkins. Et euh, bah je me suis dit « Mais attends, mais qui c'est ?» Je commençais à partir dans des trucs en mode « Putain, ça pourrait être le Primus, il pourrait refaire la voix du Primus, il pourrait refaire la voix de plein d'autres gens. » Et en fait, ça, eh bien c'est tout simplement Denatrius. Dans la version anglaise, c'est bien marqué en sous-titre « Denatrius, n'oublie jamais cette leçon. Uh, »« Don't forget this lesson. » Un truc comme ça. Et du coup, ça veut dire qu'en dehors de Bolvar qui change de doubleur dans la cinématique et en jeu, eh bien ça serait pareil pour Denatrius qui change de, de voix. En, ça, c'est pas très pro hein, pour le coup. Même si c'est pas nouveau, Blizzard l'a déjà fait avant. Dans des cinématiques comme ça, je trouve ça un peu, un peu triste. Dans, en pré-extension. Mais bon, il y a des raisons peut-être externes. Hein. Peut-être que Féodor Atkin avec le coronavirus, bah, il était bloqué, il a pas pu faire les trucs. Enfin, c'est tout à fait possible. Hein. Bon, ça on en a parlé. C'est vraiment... Alors, vite fait, euh, là on voit du coup tout ce qui va se passer. On, va, on, on voit des, des cinématiques prises aléatoirement hein, dans les différentes zones. Donc là on voit la suite de la cinématique avec Renatal qui va probablement se faire choper pour l'antre. Là, là c'est l'attaque, ce euh, sera un des donjons d'ailleurs. Le sillage nécrotique, hein, c'est l'attaque de Maldraxxus sur Bastion. Là c'est l'armée du Geôlier quand il se pointe en disant ya, ya. Ça c'est le Geôlier, hein, vous voyez derrière là, euh, qui se pointe en disant Je suis méchant, je vais tuer la gentille. Et bah ça, avec euh, ça, bon voilà, c'est ton armée. Euh, ça c'est, euh, comment il s'appelle, ser le serviteur de Devos c'est... Ah j'ai oublié le nom Ah j'ai oublié, je suis désolé, mais c'est le bras droit de Devos, en gros Devos c'est celle qui... Euh, c'est pas Devos, c'est pas Deva, c'est euh, son bras droit, Lysonia, pardon, c'est Lisonia du coup son, son bras droit. Donc euh, l'un des chefs de la, ré de la rébellion euh, en bastion, et euh, d'ailleurs le numéro 2, donc elle est au-dessus du terre. Et ça donc c'est... Euh, bon je vais pas vous donner tous les noms etc parce que sinon je risque de vous perdre mais en gros c'est un des c'est un des serviteurs de, de Drakkar en gros de Maldraxxus dans la maison des élus. Je vois à peu près la cinématique où ça va se passer, c'est devant la maison de l'assemblage. Euh, donc voilà. Donc là on voit encore l'Isonia. Ça c'est le Runomancien. ancien, c'est celui qui a fabriqué euh, Frostmourne. Qui fabriquera tous les légendaires et je crois que c'est juste une animation de la, fab... de la fabrication de la... de la légendaire Mais euh, donc en gros bah voilà, c'est celui qui a fabriqué Frostmourne Et l'homme de domination, l'armure du, du roi Lich Donc l'armure de Ner'Zhul euh, La lumière est avec moi même dans cet endroit Là c'est probablement donc, la cinématique que j'évoquais euh, Où il va avoir des explications avec Sylvanas Après est-ce que le Sylvanas quand elle parle au début Est-ce que c'est euh, est ce moment là avec Anduin Mais en tout cas Anduin est attaché comme ça et euh, du coup, il a un face-à-face -face avec euh, Sylvanas et on devra le libérer à ce moment-là. Donc voilà, il dit, la lumière est avec moi, même en s'attendant. Il continue à croire en la lumière, même au, au, au fin fond des enfers de l'antre. Et euh, on entend le joli qui <rire> Personne ne revient de Land spoiler. Si nous, on en reviendra. Donc voilà, c'était un petit petite vidéo, bon 20 minutes quand même. C'était assez court, mais euh, bah voilà, je, je trouve il n'y a pas non plus des milliards de choses à dire. C'est plein de cinématiques comme je l'ai dit qui sont prises hors contexte et qui sont rassemblées ensemble pour vous donner envie de jouer à, à Shadowlands. On a la date d'ailleurs, ce sera le 24 novembre si je ne dis pas de bêtises. Euh, d'ailleurs, ça me fait un peu peur que ce soit si tôt. Euh, vu qu'il y a un report je m'attendais à ce que ça soit comme Pearl Burning Crusade avec un double report et que ça parte en janvier parce que bah un mois après je connais un truc comme ça qui s'est passé c'est War 3 Reforge donc j'espère que ça ne sera pas comme War 3 Reforge et que le lancement sera moins chaotique mais voilà <rire> voilà voilà donc euh, j'espère euh, m'inquiéter pour rien euh, du coup voilà, cette cinématique, elle donne pas énormément d'infos, mais c'est... Euh, bah, pour le truc, Axylvanas, c'est cool, et vivement le pré-patch, du coup, pour voir un petit peu les cinématiques liées à Nathanos, notamment. Donc, euh, plein de bisous, normalement, euh, on retrouve ça, je sais pas quand, mais euh, le pré-patch devra accélérer, vu, vu qu'on a la date, donc vraiment tout le mois de novembre. Donc voilà, plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, tout ça, à partager autour de vous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, dans le Nexus, et je prépare la vidéo sur les Vulpérins. Hein. voilà. Et de toute façon, on va finir avec... Euh... Je ne vais pas vous cacher. Ah, je donne toi. <rire> ah, bonne toi. Il n'y a pas de vie dans le néant. Seulement l'abonnement. La, la mort. Oh, ça rime!